J'ai décidé de, de sortir du confort euh, d'une un, vie qui réussissait bien, qui marchait bien, euh, qui était même une carrière extrêmement euh, visible, j'ai décidé de sortir ça et de, de hacker ma vie pour euh, aller euh, vraiment à ce qui est plus important et plus essentiel je dirais dans ce qui fait sens et ça c'était à 36 ans. Je me suis hacké. Voilà, je me suis hacké. Je crois que c'est ça mon initiative positive. C'est-à-dire que si tu prends ma trajectoire, depuis là j'ai de 51 balais, même si ça ne se voit pas. Euh, j'ai commencé l'école des mines, j'ai fini à 19 ans, tu vois. Et j'ai dit, oui, je suis étonnée. J'ai attiré directement dans un très gros cabinet de conseil, McKinsey. Qui est une, la plus grosse. Hein. Voilà. Ils m'ont recruté alors, euh, directement, ils m'ont envoyé à l'INSEAN, ils me l'ont payé. J'étais un fellow, il n'y en avait que deux ou trois par an. Et ensuite de ça, donc, je suis rentrée euh, chez eux directement consultante. Et à 30 ans, j'étais la première femme partenaire et c'était l'époque où l'économie faisait un grand boom, c'était l'époque des grands deals, on brassait des milliards de dollars dans une nuit euh, sur un, une OPA, tu vois. Et puis ensuite, il y a eu euh, le boom Internet, donc moi j'étais dans tous ces trucs-là. Et quand j'ai été élue partenaire à 30 ans, j'étais la première femme, donc la plus jeune aussi. Donc c'était euh, pour eux, ils m'avaient appelé la Formule 1 sans conducteur, parce que j'allais très vite, mais on ne savait pas forcément ce que je voulais faire. Donc je prenais tout ce qui était innovant, donc dès que j'ai été élu, je suis partie ouvrir les bureaux d'Asie du Sud-Est et la Chine. J'avais juste une chambre dans un grand hôtel de luxe, une secrétaire et une photocopieuse. quoi. Et en fait, tout ça, c'est une histoire un peu dingue. Et quand l'Asie s'est effondrée pour des raisons économiques, je me suis retrouvée directement dans la rue avec les ONG. Et en même temps, je conseillais le FMI, le Premier ministre, pour réparer la crise. quoi. Et donc j'ai découvert à ce moment-là le monde des ONG, toutes ces choses. Et là, j'ai commencé déjà mon hacking. C'est-à-dire que je me suis plus intéressée à la cause sociale à ce moment-là dans, dans, dans ce que je j'ai dans la rue. quoi. Alors que de l'autre côté, on me demandait de serrer les, les cordons de la bourse. Donc après, pour faire court, je suis revenue en Europe. Et à ce moment-là, ma mère est tombée très malade. C'est ce que je raconte dans un, dans un TED Talk. Et j'ai décidé de basculer complètement de vie. À ce moment-là, j'avais 36 ans et euh, j'ai tout quitté. À ce moment-là, je me suis dit, ça n'a pas de sens. Je dormais chez moi, j'avais calculé une fois par mois, je faisais le deux fois le tour de la Terre en un mois, en, en kilomètres cumulés. Et c'était juste euh, impossible quoi. Donc j'ai arrêté. Donc euh, comme je raconte pour rigoler, j'ai donné ma Porsche, euh, enfin je l'ai vendue euh, pour rien du tout à un ami. Et puis j'ai lâché mes costumes à Mani et je suis devenue donc ce que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire euh, quelqu'un de libre. Donc j'ai d'abord essayé de comprendre les ONG, voir comment mes compétences pouvaient être utiles. Et euh, en faisant ça, j'ai atterri d'abord dans les directions générales des grandes ONG, puisque, vu que j'étais gratuite, euh, les VVF et autres étaient trop contents de m'avoir euh, à leur côté, tu vois. Donc j'en ai fait un certain nombre, donc le, le Panda, euh, quelques autres euh, humanitaires, euh, des grandes fondations. Et au bout de six mois de ça, je me suis dit, on ne va pas y arriver, c'est trop lent, c'est trop old tech, c'est trop old school. Et là, je me suis intéressée aux hackers, c'est les gens qui à l'époque faisaient euh, Linux, on va dire, et ils commençaient tout juste à faire des, des wikis.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 et qui pollinisent partout. Donc ça, j'ai fait ça pendant une bonne dizaine d'années, de 2002 jusqu'à 2012-2014. Et là, à partir de 2014, on va dire, il y a eu ce changement d'échelle pour moi, avec ce que vous connaissez bien, qui est la caméra. C'est-à-dire que j'ai fait mes premiers TED Talk en 2012, j'en suis à mon cinquième. Et à un certain moment, mon action a changé d'ampleur parce que je me suis rendu compte que euh, pour avoir un impact, il faut toucher les gens là où ils sont. Donc les médias, c'est très important de communiquer des choses simples, compréhensibles.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 Je suis plus heureuse à partager, et transmettre, notamment avec des plus jeunes, mais également, euh, comme je vieillis aussi, hein, 51 ce c'est pas comme quand tu as 25 ans, euh, je vois bien qu'il y a des trucs que je peux plus faire comme avant. Donc, il euh, faut que je fasse gaffe aussi à certains choix de, de temps, de priorité. Là, je viens de perdre un ami très cher lundi soir qui est décédé euh, d'un cancer à 50, euh, à mon âge, en fait, 51 ans, et je me dis, voilà, la vie, c'est pas un brouillon, tu peux pas euh, récompenser deux fois. Euh, mon ami là, que tu as vu passer, elle est, elle est très malade d'une maladie auto-immune, et euh, ça l'oblige à... à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 ça, c'est une anecdote dans l'histoire. C'est 30 ans de guerre. Euh, les Chinois ont occupé le Vietnam pendant 1700 ans. Enfin, il y a eu des guerres pendant 1700 ans sur 2500 ans d'histoire. Donc, les Vietnamiens, par essence, sont des combattants, avec très peu de moyens. Et donc, quand tu es petit, on t'inculque des valeurs de dignité, de partage, de communauté. Et quand je suis retourné au Vietnam pour la première fois en 2012, j'ai été complètement euh, renversé par ce que j'ai vécu là-bas. J'ai été bouleversé de retrouver des, des vieux trucs que j'avais oubliés, tu vois. J'ai réalisé que je parlais au Vietnam couramment. J'ai réussi à parler avec tous les gens dans la rue, ils m'accueillaient, j'avais l'impression d'être chez moi, tu vois, alors que je n'y jamais été. Et donc je suis sensible à cette notion de, de gens très pauvres, mais très bosseurs et très partageurs. Ils ont plein de défauts aussi, mais en tout cas ils sont bosseurs, ils sont très agiles, ils sont malins, quoi. Et il y a vraiment cette notion de communauté qui est, qui est vraiment dans, dans, dans le cœur de la culture vietnamienne. Au point que le, la façon de dire « tu, vous, je, nous », il y a dix mille façons de le dire en fonction des gens à qui tu t'adresses et tu fais attention si c'est le grand-frère, le petit-frère, la grande-sœur, etc. Donc, il y a vraiment une notion de, de, de place sociale et d'intégration de, de tout le monde qui est très très, très importante. On va dire que j'étais précoce, ça se voit, hein, puisque j'ai démarré très tôt ma, ma carrière et tout ça. Et comme vous constatez, je parle vite, donc je sais que j'ai mis l'idée à l'heure et que c'est un, un avantage, mais c'est un problème aussi. J'ai tardivement compris que j'avais un, un, un problème de ce qu'on appelle le surdon. Voilà, j'aime pas ce terme, mais c'est un copain qui était à l'INTIAD avec moi qui a écrit un bouquin là-dessus, qui a fini par me convaincre que ça avait des conséquences quand as un Q à 150, ça veut dire que tu as des choses qui sont difficiles à capturer, donc il faut localiser. Et quand je fais le, le, le regard sur ma vie, mais 40 ans d'avant, je réalise que sans m'en rendre compte, j'étais une sorte de Formule 1 effectivement, qui arrangeait a bien mes patrons, parce que j'abattais beaucoup de boulot sans rien demander, tu vois. Mais pour moi, c'était pas satisfaisant. Donc je brûlais ma vie par les deux bouts, j'avais pas d'existence, euh, ma vie était un espèce de brouillon euh, complètement brounien, c'était même pas de l'abeille, c'était du papillonnage, tu vois. Et donc je pense qu'au fond de moi, il y avait une, une soif qui était pas remplie, une soif d'être peut-être. Donc tout ça fait que j'étais pas bien. Et. À force quand même, mes copains me disent que j'ai une capacité, c'est que je, quand je crois à un truc, je fonce. Je me paye le mur, je recommence. Donc en fait, je passe mon temps à foncer, à me payer le mur et recommencer. Si Ma vie, c'est plutôt ça. J'avance, boum, je repars. Et puis tout le temps comme ça. Et du coup, ce hacking, je pense que ce c'était pas, euh, euh, pas une évidence. Je ne l'ai pas vu comme ça. Je l'ai fait parce que j'étais obligé. Tu vois, c'est comme si ça venait de moi, c'était des sentiments qu'il fallait que je, je quitte ce monde-là à chaque fois, je cherchais autre chose. Donc à chaque fois j'ai découvert un truc, j'ai essayé d'aller plus loin euh, et je cherchais toujours à trouver des réponses en moi. Et dans ces dernières années, depuis euh, peut-être deux, trois ans, euh, bah, j'ai commencé à trouver les réponses dans l'écriture, les, dans, les, dans le dessin. J'aime beaucoup dessiner, plus que jouer du piano d'ailleurs. Euh, et puis aussi, euh, je ne sais pas comment dire, c'est cette idée de... Euh, on va dire, changer le monde, euh, c'était quelque chose qui était extérieur. Et à un certain moment, je me suis rendu compte qu'il fallait corréler les deux, changer l'intérieur aussi. Travailler sur moi, méditation, vipassana, etc. Et euh, il se trouve que je suis devenue adepte de l'apnée. L'apnée profonde, tu sais le grand bleu avec le fil, là, tu descends en profondeur. Et quand tu veux descendre à 40 mètres, tu es obligé d'être extrêmement concentré. C'est comme de la méditation en fait. Hein. C'est la même chose, sauf que tu, tu es en mouvement. Et donc cette activité m'a énormément euh, apporté de travailler sur cette concentration intérieure, puis l'élément liquide, c'est un élément que j'adore. Et donc voilà, toutes ces, ces choses-là, c'est depuis trois ans, on va dire, 3, ouais, les deux, trois ans, que je suis peut-être plus rentrée dans un, un travail personnel. Donc ce hacking m'a peut-être finalement amené à ouvrir la boîte noire qui était en moi, quest ce qui était vraiment important pour euh, être un peu plus posée. Mais régulièrement, quand il y a, par exemple, le crapaud fou qui vient de sortir, j'en pars à fond à la caisse parce que ce sujet me passionne. Donc je, je reprends ma course un peu effrénée, ouais, je, je suis foutue comme ça.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 tu vois, donc voilà. Puis, vraiment, s'il y a un seul message, c'est qu'on ne peut pas changer le monde sans d'abord changer son regard sur soi, je pense. C'est probablement un truc dans lequel je suis tombée petite. Parce que dans, dans ma famille, tu vois, donc je suis d'origine vietnamienne, même si je suis née en France. Mon grand-père a été le premier vietnamien à faire l'école polytechnique en France en 1930. C'était en 1878, les Vietnamiens étaient encore exposés comme les animaux de foire à l'exposition universelle. Quoi. Donc il a réussi ce coup de force de faire le Polytechnique. Ensuite, il est revenu au Vietnam pour être ministre de l'Éducation et de la Culture sous le premier gouvernement indépendant. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il avait déjà ce sentiment de faire grandir son pays par la culture, par l'éducation. Donc il a, il a vraiment, il a copié le modèle français, il a tout traduit en vietnamien, en gros, et puis il a fait un dictionnaire des mots scientifiques qui a été vraiment la base de la science au Vietnam. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de mots pour dire aluminium, pour, euh, molécules, etc. Donc il, il a eu cette intelligence de faire 6000 mots scientifiques, donc tous les gens qui ont fait des sciences à partir de là, l'ont fait sur son bouquin. Enfin, sur sa, sa méthode, quoi, tu vois. Et donc, quand j'étais petite, mes grands-parents euh, m'ont influencée. Ma grand-mère était aussi euh, la première femme à, à faire une, une pharmacie à Hanoï, une grande pharmacie. Et pour avoir son diplôme, elle s'est déguisée en homme, t'imagines Parce que les femmes ne pouvaient pas aller à la fac à l'époque. Donc elle a eu son diplôme, elle est allée le chercher en France parce que l'administration ne voulait pas lui donner. Et après, elle a ouvert une pharmacie, puis avec ça, elle a aidé pas mal de, de, de combattants pendant la guerre euh, avec des médicaments. Et donc ces, ces, ces personnages de légende, si tu veux, m'ont influencé quand j'étais petite. Donc j'étais obligée petite de réussir à l'école, d'être sérieuse. Et puis euh, mes parents sont assez idéalistes aussi. Il y avait cette guerre du Vietnam quand je suis née en 66. Et à cette époque-là, les B-52 balançaient des bombes et du napalm sur le Vietnam. Donc mes parents regardaient la télé tous les jours pour voir ce qui se passait, tu vois. Et donc je pense que très tôt, pour moi, c'était une évidence qu'il fallait que je participe à l'amélioration du monde. Et comme j'étais précoce et surtout à l'école, j'avais donc deux ans enfin au final j'ai deux ans d'avance si tu veux, très petite déjà mes parents m'avaient formée pour être euh, la petite fille de tête alors que mes frangins faisaient un peu n'importe quoi. Enfin, ils étaient moins euh, contraints, on va dire que moi, je ne sais pas très bien pourquoi, mais c'est comme ça. Et du coup, euh, j'ai irrité ça. Et euh, je crois que c'est pour ça que quand j'ai fait l'école des mines de, de Paris avec des euh, années d'avance, à côté je, je donne des cours gratuits aux petits de damia qui n'avaient pas les moyens de se payer des petits cours. Et puis quand j'ai atterri euh, à l'école... Euh, j'ai McKinsey, je m'intéressais déjà aux questions de valeur et de sens et tout ça. Et euh, quand j'ai été au vieux, au, en Asie du Sud-Est, bah j'ai atterri dans les bidonvilles à, à regarder ce qui se passait dans, dans les parties les plus pauvres de la ville. Quoi. Ça m'a toujours euh, semblé normal de s'occuper des autres.